Brahim, bonjour. bonjour, merci de nous recevoir dans votre temple du football, là. Euh, et c'est super endroit. Euh, Brahim, vous êtes né le 15 mars 1978 oui. à Colombes, vous êtes finaliste de la Coupe de l'UFA en 2008 avec les Glasgow Rangers oui. et avant ça vous étiez avec l'Olympique de Marseille en 2004. Ça. Ok. Donc vous êtes champion d'Écosse. et vous, êtes, vous mettez fin à votre carrière à l'âge de 32 ans. Oui, vous avez passé vos diplômes à brio Félicitations. Et aujourd'hui, vous êtes le coach de Marignane en 1-2. Mais pourquoi Marignane Parce que j'étais en région parisienne pour poursuivre mon cursus au niveau des diplômes. Et puis ensuite, je suis revenu ici et le président m'a contacté. Et puis ça s'est fait assez naturellement puisqu'on se connaissait légèrement par... D'accord. Et, et vous vous sentez comment <rire> Bien, euh, c'est un, un nouveau, nouvel environnement avec euh, une fusion qui est arrivée euh, aussi cet été. Donc pas mal de bouleversements au club. Mais dans l'ensemble, les choses se passent euh, assez convenablement. Quel est votre quotidien sportif, euh, Brian À Marigne, on a un programme hebdomadaire qui est assez euh, réglé avec euh, quatre entraînements, le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi. Et puis euh, le samedi, on a la, la compétition du championnat qui a, qui a débuté. Quel est votre, votre secret pour motiver vos, votre groupe là oh, y a pas de, Je crois qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode idéale. Euh, je pense que le plus important, c'est d'être soi-même et de suivre, de suivre son cheminement et ses idées en essayant d'avoir une cohérence. Et surtout que, que, que le rapport aux joueurs soit un rapport euh, le plus simple possible. Quand vous étiez à l'Olympique de Marseille, quels étaient vos rapports avec les différents entraîneurs ouais. bah, C'est toujours particulier parce que quand vous changez beaucoup d'entraîneurs, euh, vous ne savez pas trop déjà à quoi vous attendre. Euh, mais bon, ça, ça fait partie de la carrière d'un footballeur professionnel. Il euh, y en a avec qui le courant passe, d'autres un peu moins, dans le sens où je ne parle pas forcément de bons ou de mauvais rapports, mais <rire> il y a des entraîneurs qui ont des personnalités. Euh complètement différentes, des gens qui sont assez ouverts et qui vont naturellement vers les joueurs, d'autres un peu plus en retrait et avec qui la communication peut-être un peu, un peu moins ouverte. Donc c'est surtout ça qui, qui change. Comment vous défissez votre carrière, Brian Je crois que j'ai pas à plaindre, euh, J'ai assouvi mon rêve d'être pro, ce qui est déjà pas mal. Oui. J'ai pu durer un certain nombre d'années, ce qui est aussi bonne satisfaction, et puis euh, vivre les moments que j'ai vécu, je crois que globalement le package est pas mal. Moi je suis un peu curieux parce que vous avez un peu percé ma motivation, euh, même si je suis beaucoup plus âgé que vous, euh, euh, mais com comment ça s'est passé au Glasgow, euh, ça devait pas être facile quand même, pas, euh, euh, Non, les... contrairement, à, contrairement à ce le que vous pensiez non, après le, le, le climat c'est pas... Ce c'est pas, pas quelque chose de dérangeant, je suis de la région parisienne. Bon, ben je oui Donc, euh, n'étant pas marseillais euh, oui. originaire de la région, euh, c'est des choses que... Oh, sur la carrière, j'ai aussi, euh, aussi été deux ans à Strasbourg. Oui, mais rester cinq ans dans un club anglais, écossais, pardon, ah, euh, non, ça, ça demande de... Je ne sais, sais pas... Non, pas. je crois que les, les, les, les conditions dans un tel club, parce que c'est vraiment un grand club, m'en apercevoir en voyageant à l'étranger, avec des euh, stades toujours pleins, euh, que ce soit aux séances d'entraînement ou pendant les matchs, qui fait que, sachant que c'était très compétitif et qu'il y avait de la Ligue des champions chaque année, euh, le plus bas, on arrive à s'y faire. À lui, euh... Nous, à Marseille, avant, on vivait des derbys ou euh, M-Bordeaux, ouais. et on vit toujours le derby euh, contre le PSG et Lyon. Ouais. Mais ouais. vous, les derbys en Écosse, c'était quoi, ça doit c'est le il y a 1 un grand, oui. c'est contre le Celtic Glasgow, donc euh, c'est un des plus grands derbys européens euh, c est, c est avec été. une grosse atmosphère, avec, euh, avec un enjeu qui est vraiment, euh, qui est vraiment fort et euh, qui est ressenti des que vous mettez les pieds là-bas. Donc toute la ville en parlait Toute la, la, la ville en, en... parlait, euh, ouais, c'était, puisqu'il y a un côté un peu religieux aussi qui, ah, rentre, euh, qui rentre en ligne de compte, euh, oui, ça fait partie des derby assez chaud à la terre. Ça se passait chaque demain ou normalement Non, il y avait toujours quelques, quelques frictions, mais ça fait partie des, de ce type de derby. Quand vous allez à Rome, quand vous allez à Madrid, il y a aussi euh, ce style de, de derby qui fait que bah, l'ambiance à l'extérieur et puis sur le terrain peuvent être assez, assez chaudes. Et vous en tant que joueur, comment vous définissez euh, ces derbys euh, entre le jeu anglais, le jeu écossais, les différents de nous Le jeu au le jeu Royaume-Uni en général, il est le même que ce, que vous soyez en, en, en Angleterre ou en Écosse. C'est un jeu fait d'engagement, un jeu fait de passion. Après, il y a beaucoup d'étrangers qui proposent ces équipes, donc euh, il y a aussi la touche, euh, la touche que ces joueurs peuvent, peuvent apporter. Nous, on avait beaucoup de Français aussi à, à les euh, Donc euh, non, c'est le, le, le jeu britannique dans, dans, dans, dans le sens où culturellement, c'est des jeux où il y a beaucoup d'intensité, où ça va vite vers l'avant. Euh, voilà, c'est les caractéristiques le principales. Mais vous savez, Brahim, euh, euh. la semaine dernière, euh, on a fait un petit sondage sur l'arbitrage. Oui. Euh, en Angleterre, il y a eu euh, quatre cartons rouges. Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Euh, voilà, donc vous savez à peu près la question que j'ai vous poser. Et puis ici, ça tombe au bout de 10 secondes, 9 minutes, 8 minutes. Pourtant, le jeu anglais est rugueux. Oui, ouais, très rugueux. Et alors qu'est-ce qui se passe comment, comment, ben, vous, comment vous pouvez m'expliquer ça Non, c'est compliqué à expliquer. Déjà, déjà euh, les méthodes d'arbitrage, je trouve qu'elles sont complètement différentes. Au Royaume-Uni, parfois vous pouvez voir des tacles qui, qui, qui vous paraissent un peu, un peu, un peu exagérés, pour lesquels un arbitre ne va pas siffler faute. Et moi, euh, je me rappelle, <rire> j'ai une anecdote justement oui. pour ça. dites Glasgow. Je fais mon premier match et sur mon premier ballon, je me fais soulever et je regarde l'arbitre. Donc moi j'avais ma mentalité un peu française où, où ça siffle assez régulièrement et l'arbitre en question me dit euh, « Bienvenue en Écosse ». Donc euh, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait vite que je m'adapte et que, et que je revois euh, ma façon de voir, euh, de concevoir le jeu et, et, et d'appréhender les choses puisque c'est beaucoup plus ouvert, c'est moins haché euh, on, on siffle beaucoup moins, euh, pas que les joueurs ne soient pas protégés, mais euh, l'engagement fait vraiment partie de la culture euh, euh, anglo-saxonne, et, euh, et ce qui fait que, bah, vous l'avez dit, il y a un paradoxe, c'est-à-dire beaucoup d'engagement, moins de cartons. Alors on ne sait pas un peu le curseur où, où, où il doit se positionner, mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, si vous allez faire un sondage euh, sur les joueurs au Royaume-Uni, euh, en règle générale, il euh, y a beaucoup d'étrangers, mais que les. les les gens ont complètement intégré le fait que ce soit un pays d'engagement, un pays de passion, et que, et que maintenant c'est dans les codes de, de ces joueurs-là à l'étranger. C'est vrai que en France, on est un peu plus, on a un jeu qui est un peu plus arrêté, un peu plus, et ça n'empêche pas que je trouve c'est vrai qu'il y a énormément de cartons. Mais, mais pourtant vous êtes dé, défenseur, milieu, ouais. milieu dé, mais co comment, comment vous avez fait quoi, dire parce que. C'est pas possible, vous avez joué au Wrestling de Strasbourg, ouais. okay. donc déjà le jeu est complètement différent. Mm -hmm. Vous avez joué à Cannes, oui. euh, donc vous avez connu quand même des clubs euh, UP, comme oui. on dit. Vous vous retrouvez à Glasgow et d'un coup vous devez lever le pied vous devez mettre le pied Non, vous devez mettre le pied. Au contraire, vous devez vous fondre dans le moule. Pas le, le... Et c'est compliqué ça, à Brian Non, c'est pas compliqué, ça fait partie de. L'adaptabilité, pardon, fait partie du. De... De, de, de, de, des caractéristiques d'un joueur de football, vous êtes obligé de vous adapter parce que sinon vous coulez, vous ne vous, vous en sortez pas parce que c'est parce que comme ça. et Donc euh, l'anecdote que je vous ai dit précédemment fait que vous êtes obligé, si vous voulez durer, euh, de, de, de rentrer un peu dans le moule et dans, dans le processus, qui fait qu'il y a plus d'engagement, euh, les duels sont plus âpres, plus disputés et il n'y a pas forcément plus de cartons. Donc euh, c'est une, une conception du foot qui est légèrement différente après il faudrait demander je pense aux arbitres et faire un comparatif entre euh, un arbitre euh, qui a l'habitude d'exercer son métier euh, là au Royaume-Uni et un, un arbitre français. Comment vous vous comportez avec les arbitres ici hein? Non, moi j'ai pas eu trop de problèmes, J'ai pas eu de carton rouge euh, de ma carrière donc c'est quand même euh, assez, euh, assez significatif. Euh, non, non. moi. Euh, je, je, je ne prêtais pas beaucoup d'attention à ça. La seule chose, c'est que voilà, il faut, il, faut, il faut prendre le train en marche et, et, et apprendre les codes et après intégrer ces codes-là et, et, et jouer avec. C'est le conseil que vous transmettez à vos joueurs le plus souvent euh, le respect de l'arbitre, la tenue, ne pas trop euh, s'engager dans des palabres d'accrochage. De, de, euh, ouais, c'est toujours c'est toujours facile à dire quand on est à, à l'extérieur. J'ai été joueur, je sais que dans le contexte d'un match, etc. C'est ça, ça peut paraître parfois compliqué. Il y a des décisions qu'on qu qu qu qu comprend pas souvent, etc. Donc ce qui fait qu'il y a un peu plus de de, de friction, mais on essaye de canaliser les joueurs, surtout quand on, on, on pense que euh, l'objectif est ailleurs et que, et que mais mais les joueurs les joueurs sur le terrain ont toujours une perception qui est un peu différente de ce qu'on peut avoir nous avec le recul sur le côté. Quels sont vos objectifs moi, ici à Marien Nous, notre objectif déjà, c'est d'avoir euh, digéré cette fusion. Parce qu'une parce que fusion, ça, ça, ça a touché beaucoup d'étages au niveau sportif. Euh... Vous voulez dire qu'il y avait des d'accords et des pas d'accords Pas forcément. Euh, et qu'après, il euh, faut trouver des consensus. Il faut, il faut, en ayant plus de licenciés, apporter encore plus en termes de méthodologie de travail, etc. Donc nous, c'est absorber ça déjà. Et puis. Euh, Ensuite, comme je l'ai dit, euh, sur la durée, essayer de construire quelque chose de, de compétitif, d'intéressant, et qui fasse en sorte qu'à l'intérieur du club, tout le monde trouve sa place. Je crois que c'est ça, Il Faut que tout le monde trouve sa place. Au fond de vous, votre vrai objectif à vous, c'est celui-là qui m'intéresse. Non, mon, mon objectif à moi, à Marignane, c'est de construire vraiment quelque chose. On a renouvelé l'effectif à 80%. C'est énorme. Ah ben, euh, oui. Trouver une équipe, trouver euh, une accroche qui permette de fédérer tout le monde, ça a été euh, mon objectif premier. Et puis euh, à partir de là, euh, avoir des joueurs investissent qui se reconnaissent euh, déjà dans l'identité du club, puisque rien a quand même une identité, et, euh, et avancer pas à pas, ne pas mettre la chaleur dans les bœufs et mmh. ne, pas, ne pas brûler les étapes. Alors, je, je vais vous poser une dernière question. Vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille Oui, quand même, oui. Ah ouais, mais... Vous avez le droit de me dire non. non, hein, non oui, il n'y a pas de souci. De... <rire> C'est une évidence. Alors, je vous pose la question comme un supporter, parce que je sais que dans la position que vous avez, vous ne pouvez pas prendre des positions importantes. Mais vous êtes supporter de l'Olympique. Ouais. Je, ouais. je vous rencontre dans la rue et je vous pose une question. Ouais. D'accord Quel est votre ressenti sur la méthode Tudor Je ne la connais pas. Vous avez vu des matchs de l'OM quand même. Euh, méthode et voir un match de foot, c'est deux choses souvent. Okay. ok, alors vous avez vu les matchs de l'OM, ouais. d'accord. Et vous, quand vous, êtes, vous avez franchi euh, l'enceinte du stade vélodrome, ouais. vous, vous posez quoi comme question par rapport. Allez, on va prendre le dernier match de Rennes, par exemple. Vous l'avez vu ou pas Je l'ai vu, mais je, je crois que. Après, le supporter marseillais, il a toujours été un peu. Désolé de vous mettre un peu. Non, non, non il a toujours été un peu... un peu comme ça, à chercher des poules là où il n'y en a pas, etc. Moi, je vois qu'une chose, c'est que si je, si je me fie à ce que je vois là, sur le terrain, je vois des joueurs enthousiastes, je vois des joueurs qui, qui prônent un jeu tiré, euh, qui, qui va vers l'avant, qui. Verticalité. Qui, qui, verticalité, qui. qui essaye de, de poser des problèmes à l'adversaire donc je crois que ça colle bien à la devise du club euh, et donc à partir de là en plus de ça les résultats suivent donc euh, d'un du, premier abord je crois que je crois que ça va maturé. c'est bien vous êtes élégant euh, brahim pour que vous vous ne rentrez pas dans dans, dans, dans la question moi qui m'importe moi c'était avoir le sentiment de brahim M'Dani concernant les trois derniers matchs de l'OM, c'est-à-dire Tottenham, Francfort et Rennes bah, Si on prend Tottenham, il bon, euh, y a deux mi-temps dans le match. Il y a l'avant-expulsion et ouais, l'après-expulsion. Ouais, ouais. euh, je l'ai vécu moi à lyon la euh, la semaine dernière, où malgré euh, la défaite, en première mi-temps si on mène 3-1, on se contrôle, il n'y a rien à dire. En deuxième mi-temps on a un expulsé, derrière on perd deux 0 Donc si je me fie à Tottenham, une première mi-temps où il y a beaucoup de bonnes choses et et on se dit que ça va jouer à rien, et puis il y a l'expulsion qui déclenche tout, et derrière il y a une défaite. Ensuite, vous m'avez parlé de Rennes. Rennes, ça vient dans un contexte aussi que les gens ont du mal à intégrer, c'est que jouer tous les trois jours pendant deux mois, c'est très compliqué. Euh, y il y quand même... C'est des joueurs professionnels, non Ils Oui, une... oui, mais... Ils ont une vie ouais. confortable et... Non mais, ne mélangez pas tout. Non, non, je ne veux pas mélanger tout. J'écoute... Les avant-matches et les après match des gens ouais, ça n'a rien à voir, le confort, oui, tout le monde, alors dès que ça va pas, si les joueurs sont trop dans le confort, etc., non, non, il faut arrêter avec ça, il euh, y a de la fatigue, ce n'est pas des robots, euh, est-ce qu'on peut faire tourner l'effectif, est-ce qu'on ne peut pas faire tourner l'effectif, ça c'est autant de questions que, et autant de paramètres que l'entraîneur a à gérer, euh, les gens ne connaissent pas ces paramètres, donc ils voient que le résultat brut et ce qui se passe, mais, euh, mais c'est très compliqué de, de gérer une longue période tous les trois jours avec des joueurs. Quand vous avez euh, un système de jeu comme ça qui demande énormément d'efforts, notamment sur les côtés, euh, je suppose que les côtés euh, donnés autant tous les trois jours, ça doit, ça ouais, doit coûter. Et que, et que d'ailleurs, ils ont un certain nombre de blessés, je crois, depuis quelques 15 jours. Là. Ouais, Donc, euh, non, non, moi je crois que ça va dans le bon sens et que. Qu Il ne faut pas être impatient euh, quand on voit les bouleversements qu'il y a eu cette année, un entraîneur qui part au dernier moment, euh, un entraîneur qui arrive très tard, un staff qui se fait très tard, des joueurs qui arrivent très tard. Et qu'aujourd'hui, on en soit dans cette situation, je pense que les gens devraient être satisfaits de ce qui se passe. Les choses, j'espère, iront encore en s'améliorant, mais ce n'est pas en tirant, en tirant sur le club ou sur l'équipement. Il faut la soutenir, à cette sûr. équipe, aujourd'hui, aujourd elle est où elle doit être, elle est deuxième, je crois. Par donc, euh, donc, euh, donc euh, ne faites pas la fin de bouche. Ouais, ouais. Alors, je, je vais reprendre, je vais, euh, je vais attaquer le, le, le Brian Mendani spectateur. Ouais. Je reçois des, toujours la même question par mes auditeurs euh, sur un cas. Et cool. j'aimerais avoir votre avis sur ce cas-là, Bamba Dieng. Ah, ouais. C'est vrai que c'est un cas <rire> euh, qui fait problème. Je ne sais pas, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on a après ce garçon quoi. Euh, c'est pas moi qui vous pose la question. Oui, non, mais je sais bien. Au moi, je pose la question et... aux supporters non, qui sont. Non, en non. Place. Bon, après, moi, moi, je vais rester d'un point de vue sportif. Oui, c'est ça. Euh, d'un point de vue sportif, c'est un joueur qui a montré son attachement au club. Euh, c'est un joueur qui est apprécié. C'est un joueur qui a des qualités, surtout des qualités qui sont un peu différentes de celles que... qui composent aujourd'hui le l'effectif. C'est vrai que le retrouver dans cette situation, c'est d'un premier abord, moi je ne comprends pas, euh, mais comme je vous ai dit, euh, la politique sportive d'un club, euh, elle dépend de beaucoup de choses. Qu'est-ce que veut faire le club J'en sais strictement rien. Je sais juste que sportivement parlant, c'est dommage de, de, de, de laisser un peu de côté les hein, joueurs qui a des qualités, qui les a montrées dans un laps de temps très court et qui, qui reste attaché au club, puisque je pense qu'il aurait peut-être pu partir. mais il est toujours là. Euh, donc je ne sais, sais pas comment les choses vont, vont se régler à l'avenir. Je dis juste que d'un point de vue sportif, il me semble que c'est dommage. D'accord. Vous qui avez connu quand même un, deux, trois, quatre présidents de clubs, oui. euh, Monsieur Longoria, pensez-vous qu'il est le président que l'Olympique de Marseille attendait Toujours des... en tant que supporter, ouais, à la ouais. il y en a eu tellement des présidents. Vous savez, les présidents, vous les jugez avant tout sur leurs résultats. Et... Ben, vous en avez quand même connu. Donc si on juge sur les résultats, c'est un bon président. Bien. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter à Mariniane Brahim pour le maire de la fin Eh bien, ben, et ben de, de, de s'inscrire dans la durée. C'est ce qui est de plus dur dans le foot, à la fois pour un footballeur et à la fois pour un club. Euh, mais de s'inscrire dans la durée. Dans les catégories, pas seulement sur euh, l'équipe première, mais euh, sur la Nationale 3, sur les 17 nationaux, sur les catégories de jeunes, sur les féminines, euh, tout le monde est important et comme je l'ai dit, aujourd'hui, jour avec avec une telle fusion, il faut trouver sa place, et il faut faire en sorte que euh, les gens euh, aillent tous dans le même sens. Une question, euh, le football féminin ouais. Ça va euh, très vite et très haut. Ouais. Euh, quelle, quelle est votre impression sur le football féminin aujourd'hui euh, euh, Comment vous voyez l'avenir du football féminin bah déjà, il euh, y a eu un, un, un précurseur qui a été Jean-Michel Aulas, qui a permis, oui. euh, quand même, euh, qui a fait partie euh, des gens importants qui ont soutenu, qu'on aime bien aussi à Marseille, dès le début, et qui, qui a vraiment contribué à l'essor du foot féminin. Il a, il a toujours eu cette idée-là de, de se dire que les femmes, les filles avaient autant de droits que, que les hommes d'un point de vue footballistique et, et du fait de, bah, de, de pratiquer ce sport-là. Euh, les clubs ont tendance à se développer et à développer la pratique. Moi j'ai pu le voir, j'ai été à Reims il y a quelques mois en arrière, euh, où j'ai vu s'entraîner l'équipe féminine. Et, euh, et j'ai vu qu'il y avait un bâtiment qui était en cours de construction pour eux et les mettre vraiment dans des conditions aussi favorables que les masculins. Donc, euh, ça, ça m'avait agréablement surpris parce qu'il y a des clubs vraiment qui se positionnent sur, sur, sur les filles. Oui, ouais. j'arrive euh, donc. Donc, euh, moi je, je le vois d'un bon oeil. Je, je sais que le championnat est un peu un championnat à deux vitesses sur la, sur la d, d, D1 euh, avec un groupe de 3-4 équipes puis, euh, qui ont un vrai niveau et, et d'autres un peu moins. Mais, c'est ça, il faut aider, je pense, il faut que la Fédé continue d'aider les clubs à se structurer et à développer. Il y a eu l'euro eu qui s'est passé et qui a, je crois, été une, une réussite. Donc il y a une équipe de France qui est aujourd'hui compétitive. Donc, donc il, faut, il faut y aller, il faut, il faut, il faut, il faut contribuer à ce qu'elle puisse s'exprimer de la même manière que les hommes. Raïm, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça a merci. été un vrai plaisir. J'espère vous retrouver sur mon plateau. Ouais, merci, euh, merci. Parce que vraiment, je, je tiendrai absolument à votre présence. Parce qu'en plus, il y aura des, des gens que vous connaissez fort bien. Oui. Euh, et dont mon ami Greg, d'ailleurs. Et euh, mille fois merci pour cette interview. Et à merci. très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.